Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultant business. Alors, euh, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui particulièrement, je vais encore vous montrer comment vous inscrire à l'IEB LIMAL. Alors, pour ceux qui ne savent pas euh, encore c'est quoi l'IEB LIMAL, déjà, vous allez trouver la présentation. Vous allez trouver la présentation en vidéo, en description de la vidéo, excusez-moi. Euh, vous allez trouver la présentation générale en description de cette vidéo aussi. Et déjà avant de vous montrer comment vous inscrire ici au niveau de package, vous avez les différents packs euh, disponibles à l'IEP Donc les packs vont de 200 dollars à 1 million de dollars. Sachant que le dollar chez l'IEB Limal, c'est 1000 francs. Donc, 200 dollars équivaut à 200 000 francs. Mais oui, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me trouver une box pour avoir des dollars moins que 1000 francs. Voilà, c'est déjà bien d'économiser quelques francs. Euh, voilà. Comme vous pouvez le voir à l'IEB Limal, euh, vous ne pouvez pas le voir ici, il faut écouter la présentation. Donc, comme je disais tantôt, avec des packs. Chaque pack a un pourcentage annuel. Donc, on essaie de faire le pourcentage de chacun des packs. Ici, les pourcentages vont de 180% 180 l'année, 180% l'année, à plus de 200% l'année, à 200% l'année, pour ceux qui font les retraits chaque semaine. Maintenant, si vous ne faites pas des retraits chaque semaine, sachez qu'avec un seul pack, par exemple de 800 dollars, vous pouvez vous retrouver à pratiquement 20 000 dollars au bout de 12 ans pratiquement avec un parc par exemple de 1600 dollars euh, qui vous donne un rendement de 200% en un an ça signifie que vous gagnez 100% de bénéfices c'est à dire quoi euh, 1600 investis au bout d'un an vous avez gagné 1600 ça c'est pour celui-là qui ne recapitalise pas ses bénéfices c'est à dire c'est pour ceux qui adorent faire les retraites mais je vous dis, si vous mettez 1 600 en une année, sans faire des retraits, mais en réinvestissant, en récapitalisant vos gains, en réinvestissant vos gains, avec 1 600 au bout d'une année, vous êtes à pratiquement 16 000 au bout de, de deux ans, vous êtes à pratiquement 30% de 1 000 Donc, tout ça là, je vais faire dans, dans les prochaines vidéos, vous montrer comment, avec 1 600 même vous pouvez gagner 100 000 en 5 ans avec les éprimates. Donc, voilà, euh, sans plus tarder, pour vous inscrire, vous avez besoin d'un lien d'inscription, donc un lien de parrainage. Voilà, le mien, vous, la, vous allez le trouver en description de la vidéo. Euh, N'hésitez pas à me contacter Inbox pour que je puisse vous rajouter dans mon groupe euh, mal euh, J'évite maintenant de mettre le lien du groupe parce que beaucoup intègre juste pour venir faire le pub et faire du désordre donc maintenant si vous voulez adhérer après l'inscription juste au mot euh, last name le nom mmh. Mmh. voilà voilà donc, ensuite, vous allez mettre votre nom d'utilisateur, votre nom d'utilisateur, euh, donc le username. Voilà, le nom d'utilisateur. Vous mettez votre, votre genre. Euh, euh... Excusez-moi. Vous mettez votre genre. Euh, vous mettez votre numéro de téléphone. Hein? Mettez votre numéro de téléphone. Alors, j'ai déjà fait les tests avec beaucoup de mes numéros. J'en ai un ici, un autre. Donc, vous sélectionnez d'abord votre pays. Hein. Vous sélectionnez votre pays. Après avoir sélectionné votre pays, vous mettez votre numéro de téléphone. Euh, si... j'ai utilisé tous les numéros de téléphone ici. <rire> mettez votre numéro de téléphone. 1091 52 76 64 Alors, euh, l'adresse email. Vous mettez votre adresse email. Donc, je vais mettre ici l'adresse e-mail. Là. On va venir en revendant. Bon, je rappelle que ces informations sont, euh, le numéro est déjà utilisé. Ces informations sont à titre euh, indicatif. Enfin, je vais dire c'est juste pour la vidéo. Voilà. Ok vous mettez la source de vos revenus hein. vous mettez n'importe quoi de tout ça là. ça vous dépend hein. moi je laisse Séline. je vous le recommande donc ensuite vous mettez un mot de passe et voilà les, les les vous acceptez les thèmes le mot de passe voilà et on va vous dire que votre compte a été créé avec succès donc vous allez recevoir euh, un mail un message qui vous dira que votre compte est actif et donc, vous pouvez euh, déjà vous connecter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va juste venir ici et on va se loguer dans le nouveau compte. On va se loguer dans le nouveau compte. Donc, je vais écrire ici. Voilà. Voilà. Voilà. Login. Donc Et voilà, vous êtes connecté euh, dans votre compte. Vous voyez, quand vous êtes connecté ici, comment comprendre rapidement cette interface? Vous voyez que l'interface est assez conviviable, vraiment conviviable. Euh, maintenant, lorsque votre compte est déjà créé, ce qu'il suffit de faire par la suite, c'est de faire vérifier votre compte. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vérifier votre compte sur Guillaume J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce, un commentaire et de me contacter via mon numéro de téléphone en description de la vidéo.